Hello Madison Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de cette personne. Oh. Coucou. <rire> Coucou <la> Disney <rire> Army. Et donc en fait Betty c'est ma meilleure amie, mais c'est aussi la personne qui m'a encouragée à me lancer sur YouTube. Donc c'est grâce à elle que je suis là. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le Once Upon a Time Epic Tag qui m'a été envoyé par Pinocube. Donc merci à toi copain. On va répondre donc aux questions sur la série Once Upon a Time en essayant de pas trop spoiler. Mais de toute façon. Ouais. On n'était pas à jour. <rire> je suis pas tellement à jour, mais euh... pratiquement, hein, il manque que quelques épisodes. Nous avons des avis très divergents sur la série en plus, donc euh, ça va être intéressant à regarder, je pense. Oui. Première question. Ton personnage favori. Ah, c'est moi qui commence. Bah oui. T'es l'invité. Euh, le premier qui me vient, c'est Hook, mais bon. Euh... C'est vrai. Pour le physique ou. Mais non. Même si ça ne gâche rien. <rire> en fait, j'aime beaucoup le, le fait que ce soit pas exactement ce qu'on attendait du Capitaine Crochet. D'accord. Parce que c'est vrai que dans Peter Pan, c'est pas du tout un personnage <rire> que t'as envie d'aimer ou que t'as envie de découvrir, parce qu'il est vraiment très. très maléfique, je trouve. Ah ouais Et... Bah c'est pas du tout un personnage qui donne envie de creuser quoi. Dans Disney je trouve que. Moi je trouve qu'il a pas ce crédit machiavélique. Enfin, je trouve que c'est un méchant qu'on prend pas au sérieux en fait. Oui je préfère Hook parce que j'aime bien comment il est avec Emma et je trouve qu'il a une belle évolution. Bon bah moi mon personnage favori c'est Regina. Personnage principal de la série on peut le dire. Et j'adore l'évolution qu'elle a, autant dans son côté méchant, son... sa backstory, enfin son histoire, son passé, etc. Que l'évolution qu'on a au fil des épisodes. Et après j'aime énormément Zelena aussi. C'est vrai que c'est une bonne méchante. Elle est géniale. Deuxième question. Chip favori Bon, voilà, ça va de même personne, hein Captain Swan, du coup. Euh, même Juste... si toi, t'aimes pas du tout. Justement, euh... c'est ça qui est intéressant. Euh, tu oui, c'est sûr qu'on n'a pas du tout le même point de vue. Bah, après, moi, je suis une fille très romantique, donc euh, j'aime beaucoup l'idée qu'elle arrive à le changer, à en faire quelqu'un de plus gentil, on va dire. Mais il garde quand même, je trouve, il garde quand même son côté ténébreux, un peu badass et tout. J'aime bien. À moi, de base, c'est euh, Rumble. Oh. <rire> ouais, je La sais quoi, différence d'âge m'a toujours choquée entre ces deux acteurs. Bah, en fait, de base, je trouve que leur histoire est romantique et ils ont des scènes qui sont magnifiques, notamment le mariage. Après, j'aime pas du tout l'évolution qu'il y a dans les dernières saisons. C'est ah, tombe oui. dans un roman. Exactement. Je pense que mon couple favori, c'est Outlaw Queen, Robin ah, et Regina, oui. parce qu'ils sont. Enfin, je ne vais rien dire, mais ils sont merveilleux. Mais je suis, je suis assez d'accord. Franchement, ils sont pas loin de, de Captain Sword dans dans ma tête. Ta saison préférée Ça se joue entre la 1 et la 3. J'ai été vraiment fascinée quand ça a débarqué sur ABC parce que j'adore les contes de fées. Je regarde pas tous les Disney autant que notre chère PixieTubeuse. <rire> mais c'est vraiment euh, un monde qui me fascine, mais plus les histoires en fait, plus les lire et tout ça, c'est vraiment quelque chose que je les connais assez bien. Et du coup, quand j'ai appris que ça allait être diffusé, j'étais comme une petite folle. Donc la saison 1, je l'ai trouvée très bien. J'ai aimé le fait qu'ils prennent leur temps pour euh, qu'elles prennent conscience que c'était elle la sauveuse et que c'était vrai, qu'Henri disait pas des bêtises, etc. Et je trouve que c'était la saison où les personnages étaient mieux exploités, déjà parce qu'on avait beaucoup. Problème. Ouais, puis il y avait vraiment une dynamique qui était mise en place dans chaque épisode en fait, avec oui. à chaque fois un nouveau monde, une nouvelle oui, histoire oui. et tout. c'était les producteurs de Lost, donc les premières saisons ils sont parfaits, puis après. <rire> voilà, hein, c'est Lost, on va pas se mentir, mais voilà, la saison était bien. Et la saison 3, j'ai beaucoup aimé l'intrigue à Peter Pan. Je pense que ma saison préférée à moi, ça doit être la saison 3 aussi. En fait, j'ai tendance à beaucoup aimer à chaque fois une partie de saison et de pas aimer la seconde. Par mm -hmm. exemple, la saison 4. J'ai adoré la saison de la Reine des Neiges, mais j'ai pas du tout aimé les Queen of Darkness. Et du coup, je pense que la saison 3, c'est la plus équilibrée à ce niveau-là. Enfin, j'adore la saison 1, comme toi, mais la saison 3, c'est ma préférée parce que t'as donc Peter Pan, mais t'as as Zelena aussi. Je trouve qu'en termes d'équilibre, c'est la meilleure de toutes. Et puis après, il y a autre chose aussi dans la saison 3, c'est Clochette, Il y a Ariel. Rose <rire> McKeever est quand même très très sympa. Elle est merveilleuse. Non. Il y a Ariel aussi de mémoire. Ah oui, j'aime beaucoup ce personnage. Et il y a. Euh, attends, il y a Mulan! Oui mais il y a trop de personnages qui oh ont exploités... C'est la meilleure saison Oui c'est la, la meilleure saison mais il y a tellement de choses qui ont été bonnes et qui n'ont pas été reprises derrière, qui ont été lancées sans être rattrapées au vol, enfin c'est dommage. Clairement s'il y a une saison 7 il faut vraiment qu'ils travaillent là-dessus. Hein. Il C'est est vraiment une série qui a beaucoup de potentiel et qui n'est pas exploitée à fond et c'est très dommage. Ton épisode préféré Il y en a plein avec des petits passages que j'ai adorés mais un global... Si tu pas aimé celui de la saison 5 avec les révélations là... Que je ne vais pas dire. Ah oui, avec le Dark Swan et oui, tout. Oui, bah oui, c'est un, un épisode très bon, c'est peut-être pas mon préféré parce que j'estime que Once Upon a Time est pas assez fort en fait. Pour nous offrir des épisodes qui soient vraiment bons du début à la fin, c'est triste à dire parce qu'il <rire> y a vraiment du potentiel mais c'est pas mon cas. Après j'ai beaucoup aimé, c'est vrai, le Mythizam finale de... De, de la saison 5. Ouais cet épisode où on apprend toute la vérité sur Dark Swan. Ça faisait longtemps que j'avais pas été euh, conquise comme ça par un épisode de What. En fait c'est difficile parce que j'ai pas. Un épisode qui m'a marqué particulièrement et que j'adore de bout en bout, mais il y a beaucoup d'épisodes où j'ai des scènes que j'adore. Je pense par exemple à la scène où on voit l'amitié entre Fée Clochette et Regina, mm -hmm. que j'aime énormément. Je vois lequel tu parles. Tu vois J'aime beaucoup la scène du mariage de Rumble. Il me semble que c'est à la fin de la saison 3. Non, Alors si on met ça de côté j'aime beaucoup les moments aussi par exemple entre Mulan et Belle Belle part à l'aventure et tout ça je trouve ça génial tu vois C'est vrai des bons moments. Voilà Mais bon pareil que moi t'as pas un épisode qui ressort vraiment quoi. Exactement ouais mm. Bon et puis il y a aussi le fait que j'ai pas du tout de mémoire qui joue beaucoup tu vois <rire> Certes Méchant préféré C'est vrai que Peter Pan du coup est plus, plus crédible en méchant que du coup, il bouge pas, hein, il reste méchant jusqu'au bout. Ouais, moi j'hésite entre Peter Pan et la méchante dans la partie de la Il <rire> y a Adès aussi. Hein. Adès il est pas mal, mais bon, il est, il est frais. C'est une saison qui est pas top de base donc forcément ouais, il a un. Il, peu... il le met pas en valeur. Ouais, après, si tu pars dans le méchant le plus sombre, je pense que c'est Cruella, tu vois. Cruella est très très glauque. C'est vraiment un personnage que j'ai trouvé. Euh... Bah, c'est la plus sombre quoi. Ouais, mais il y a être sombre et glauque quand hein. même. La prochaine question elle va être difficile parce que euh, j'ai peur qu'on spoil. De quoi C'est le moment le plus triste. Tu vas pas choisir la mort de Nil Ah non. C'est vrai ah Bah tu j'ai bah, toujours été team hook donc forcément sa mort m'a un petit peu arrangé hein. j'avoue que même plus, si ça marie pour. J'aime bien Belfire, c'est vraiment un très bon personnage mais, euh, mais non. Le moment le plus triste. Ouais je sais lequel c'est pour moi mais je répondrai pas. Enfin je peux pas répondre parce que c'est dans le dernier épisode en fait de la saison 6. Ah bon Ouais. Ah bah je suis pas à jour non plus alors c'est Ouais, cool. donc je peux pas répondre. Euh... Parce que sinon je pense que je vais me faire détester par la Disney Army euh... donc je vais éviter. J'ai trouvé ça triste les, flash... les flashbacks qu'on voit avec Emma euh, quand elle est bah, trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil. Il y a aussi des flashbacks où on la voit être euh, triste, attendre qu'on vienne la chercher pour l'adopter, euh, attendre de voir si sa fa... vraie famille va venir la récupérer. C'est vraiment des passages qui sont tristes. Après non, enfin pourtant je suis une grosse fleureuse. Vous la réponse <rire> à la question vous pourrez demander à pique si tu veux je pleure pour rien <rire> du tout pour le coup eh non one son time me fait pas pleurer non. si moi il y a un moment que je trouve très triste donc j'en suis pas à pleurer parce que je pleure très difficilement encore moins devant les séries oui, c'est ça Enfin, même sur les Disney, il y en a très peu qui me font pleurer, donc c'est vraiment que voilà. Je pense que le moment qui m'a le plus ému, enfin attristée, c'est le moment où Mulan dévoile ses sentiments à Aurore et qu'elle lui font un ventre. Ah oh, ça date, c'est pour ça que j'y ai même pas Ouais, pensé. ça remonte, mais je trouve que c'est un moment super euh, touchant et triste en fait. Oui, alors bon, c'est pas du tout une intrigue qui a été mise en avant, c'est pas clairement. Aussi, euh, parce que la princesse Aurore, tu l'aimes peut-être pas dans le dessin animé, mais bon, peut-être que dans la série, elle aurait eu un certain intérêt. Et ah, là, bah, ils l'ont fait une... fidèle au dessin animé. Ah, ça elle sert à rien. Bah, c'est triste, mais bon, après. Heureusement, elle trouve l'amour avec. Le personnage que vous avez envie de voir encore plus. Alors c'est contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais dire Rumpel. Voilà. J'ai envie de le voir encore plus. J'ai envie. J'ai pas envie de le voir encore plus dans le sens où je veux le voir davantage. Je veux le voir autant maintenant. Mais c'est celui que j'en attends le plus. Ah ok d'accord. Je la prends comme ça la question parce qu'il y en a aucun que j'ai envie de voir plus. <rire> Moi je mettrais plus en avant Zelena parce que je trouve que dans la dernière saison on la voit pas du tout. Elle fait peau de fleurs et je trouve wow, ça dommage. Après, je, je ne suis pas Moi je veux qu'ils qu arrivent à faire quelque chose avec Rumpel parce que c'est vraiment urgent. Ah J'aime bien cette question. Le land que tu aimerais visiter, si tu devais être... Oh univers. bah l'Enchanted Forest, sinon c'est pas drôle C'est trop facile comme réponse Bah non, moi je trouve ça intéressant dans le sens où bah, c'est quand même le pays des contes de fées qui ne rêverait pas d'aller voir comment ça se passe là-bas et voilà après ça a l'air très semblable quand même à Storybook je trouve, euh, Ouais, l'Enchanted Forest mais ça a un côté très euh, je sais pas, très magique, très plein fleur bleue, bleu, très, voilà, bleu. très <rire> bien, voilà je, sais, voilà. donc je pense que si nous vivions dans Upon a Time, on vivrait dans de laines différentes et qu'on se serait jamais rencontrés. Il y a des chances. C'est un, un peu triste. Un peu. Moi j'hésite entre trois quand même. Hein. Je, je suis tellement comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas me poser une question je peux pas répondre à un truc. J'hésite entre euh... le pays imaginaire. Ah, l'hiver est cool mais il est trop sombre donc, je pense que moi, la vie là-bas elle doit pas être paisible. voilà, voilà <rire> puis moi, toutes ces feuilles, toute cette forêt, euh... non c'est pas possible. Euh... Ça fait un peu peur quand même hein, c'est... Ouais. Clairement. J'aime bien aussi... va bah, dire les enfers. <rire> non, <rire> la fille qui aime que les endroits horribles, tristes, où, où tout se passe mal. Mais t'as un petit côté balaise quand même donc euh, bon... Un peu. J'aime bien le pays d'ose ouais, mais c'est encore trop tordu pour moi. <rire> voilà. J'aurais dit ça ou Arandelle avec la reine des Neiges, le problème c'est qu'on le voit presque pas quoi. Mm. Bon il a aucun intérêt hein. mais voilà. C'est pas du tout un monde qui a été exploité. Euh, la, la personne qu'on a préférée, Angestar. Angestar. Oui. Moi j'aime beaucoup Pinocchio. Ouais. Est... Comment il s'appelle en français Je crois que c'est Ian Bailey. Ouais. Et j'aime beaucoup Auguste. Auguste, voilà. Et son nom d'acteur c'est Ian Bailey normalement. Et c'est vraiment euh, un personnage que j'aime beaucoup, qui a vraiment apporté énormément à la série au début. J'aurais trop aimé se avec Emma. Je veux dire, à un ouais, moment, ouais. j'étais trop team. Je suis trop d'accord. Pour les deux, euh, j'aurais trop voulu. Après, bon, c'est sûr que là, c'est mort, de chez mort. Elle se mettra jamais avec lui. Mais je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les deux acteurs. Il y a vraiment quelque chose à exploiter qu'on n'a pas assez exploité. Je trouve le fait qu'il lui veillait sur elle pendant une partie de sa vie. On l'a vu un peu. Ouais. Mais je trouve qu'on l'a pas vu assez. Mais clairement, ouais, ça aurait pu être un de ses love interests. Je suis d'accord. J'aime beaucoup ta réponse, mais c'est pas lui que je veux bah, dire. Mais... Bah, en même temps, hein. il faut bien qu'on change un peu. <rire> euh, je vais changer de, de dire clochette et bulle, parce que je pense qu'on en aura le bol. Hein. <rire> Ils sont pas très exploités, ne sont pas un vrai intérêt non Mais moi, le, le personnage que j'avais adoré, c'est Ariel, quoi. J'avais adoré le personnage d'Ariel. Ouais, tu sais quoi Tiens, vas-y, lis. <rire> <rire> Alors... Tout ça parce que t'as peur de pas traduire. Alors quel moment tu voudrais changer quest si euh... je pouvais revenir en arrière voilà. à la changer Par exemple, je sais pas si je laisserais la mort de Neil. Je pense que je le laisserais en vie parce que à la finale ça a un changé. Voilà, ça aurait dû avoir plus de conséquences sur euh, Ron et ça les a pas eu. Donc peut-être dans je la vie ça aurait des conséquences. Hein, et hein, peut-être mais... que ça lui aurait fait du bien justement qu'il soit resté en vie pour pouvoir continuer à, oui, vois, à évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais, mais. Quelque... je pense que ça lui aura apporté plus en tant que personnage que sa mort mais après ça c'est mon avis c'est pas vraiment dû au personnage c'est dû au scénariste donc oui. euh, c'est pas... ils ont mal fait leur boulot de toute façon avec Rumpel. je pense qu'ils veulent trop en faire quelque chose skin, et c'est vraiment dommage parce qu'il peut... Il peut très bien évoluer aussi alors moi le moment que je changerais oh, bah, c'est clairement la mort dont je ne peut pas parler. C'est voilà, la ou 5 Ouais. Moi, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Ils ont voulu prouver qu'ils pouvaient faire mourir des personnages parce que moi, pour moi, c'est ça. Mais ça a été tellement mal fait, ça, a... ça sort de nulle part. Donc, pour moi, j'enlèverai ça. Et de toute façon, si c'est pour qu'après ils reviennent en arrière, euh, ça ne sert à rien au final. Enfin, autant laisser cette personne euh, mourir en paix. Bah, ce qui se passe dans Once Upon Time, c'est que c'est un peu comme The Vampire Diaries c'est-à-dire que personne ne meurt jamais un peu. Hein, vraiment. Que ils n'ont pas de cran. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu ne peux pas. Quoi Rien, What's Up, O'Teil prend cher alors que <rire> voilà, dans la série. Mais... <rire> ah voilà, c'est le coup de gueule de la vidéo. Je trouve que c'est pas possible, je veux te dire En plus, ils ont un casting quand même. Jennifer Morrison, c'est pas n'importe qui. Je trouve qu'elle peut vraiment gérer une série et c'est dommage. N'en arrive à ce point. Oui, bah ça, ils ont. Par contre, ça, on est d'accord. Ils ont très très bons acteurs. Ils ont vraiment de bons acteurs. Ils ont bons guest stars aussi, quoi, parce qu'il y a il vraiment des gens célèbres qui viennent dans cette série et c'est dommage, oui. en fait. Pour ça, t'as déjà répondu. Le personnage pour lequel tes sentiments ont changé le plus. Ah bon, j'ai répondu. J'ai dit quoi Bah, c'est Rumpel. Bon, je l'ai jamais aimé et je trouve qu'il rappelle pour le coup et c'est très très bizarre que moi je dise ça mais je trouve qu'il est beaucoup trop complexe en fait ils vont beaucoup trop loin avec ce personnage c'est à dire qu'il part dans tous les sens et depuis le début hein, il est comme ça depuis le début et on comprend pas ses motivations et voilà donc forcément dans l'évolution ils auraient pu essayer de le rendre un peu plus clair au moins donc non c'est pas lui et tu choisirais qui alors bah Regina ah ouais bah oui Regina c'est pas du tout un personnage que j'apprécie enfin de toute façon elle est pas faite pour être appréciée dans les premières saisons ouais, et moi ouais, j'aime pas... les méchants donc je l'avais déjà dès le départ bah je, je trouvais que c'était une bonne méchante mais c'est pas quelqu'un qui j'étais attachée et j'aime beaucoup en fait son évolution, le fait qu'elle devienne une vraie mère modèle entre guillemets hein, Parce que bon. bah voilà quand elle trouve l'amour, quand, elle, quand elle, vraiment, elle se rend compte en fait qu'elle peut être heureuse Même si c'est difficile pour elle et même s'il y a la tentation toujours de succomber au mal bah elle a une évolution vraiment parfaite et c'est vraiment un personnage que j'adore aujourd'hui et que j'aimais pas forcément au début. Bon, c'est bon. <rire> Pour le coup, je l'aimais pas du tout au début de la série. Alors que pourtant, c'est censé être le personnage principal, mais j'ai quand mmh. même du mal avec les personnages principaux de série. Généralement, j'accroche pas spécialement. J'aimais pas son personnage, j'aimais pas les raisons qu'elle avait. Le triangle amoureux entre Neil, Hook, je crois que c'est le moment où je la détestais le plus. Elle me sortait par les yeux, j'arrivais pas. Et <rire> depuis La Reine des Neiges, en fait, depuis l'amitié qu'elle a tissée avec Elsa et l'évolution qu'elle a eu, j'aime beaucoup son personnage. Ton crush dans la série. <rire> on va dire Hook, mais je trouve Charming très très beau aussi. Mais bon, en tant que personnalité, non. Ce serait plutôt Hook, oui. Moi, j'aime beaucoup. Merlin, et alors ça va t'étonner, mais euh, moi j'aime beaucoup Robin. Ah. Ça va, j'ai pas dit Rumple. Oui, alors là, j'aurais euh, momie. Hein. <rire> j'aime beaucoup Robin, ce qui dégage et tout. Je le trouve très sexy pour le petit côté archer ah, bah je préfère Oliver Queen hein, si on va dans ce sens-là. Hein, oui, parce mais que... bon, c'est pas une série. Ciao. Ah, Robin Hood. Euh... <rire> non. Bon, non, mais euh... il est ultra sexy. Hein, faut arrêter. C'est pas mon style. Puis les style. mecs qui mettent de l'eyeliner. Euh... Oh, mais c'est le personnage. <rire> oh, tout de suite. <rire> Ton costume fétiche. Moi, c'est tout ce d'origine. Hein. J'aime bien la robe qu'elle porte Emma à un moment. Et je me rappelle pas du tout la robe, mais je sais que j'avais adoré. Oh, elle a la robe de balle rouge qui est Ah, voilà, c'est celle-là. La robe de balle rouge d'Emma euh, à ce moment-là. Ouais. En plus, moi, j'adore les robes. Ok, on valide. trois choses que tu M à propos de la série. Oh, on va en parler bien. <rire> J'aime beaucoup le fait de vraiment explorer des mondes. C'est vraiment très intéressant, je trouve, dans la série de, de passer d'endroit à un autre et de vraiment prendre le temps de voir un peu comment ils sont, et construits, les, sont construits les mondes. Pardon, j'arrive plus à parler. Il bah, y a des personnages qui sont très bien exploités, à contrario. Après, il faut donner de la lumière à tout le monde, c'est ça qui est dommage. Alors, je m'en plains. Mais il y a beaucoup de malédictions que j'ai trouvé sympa Pas toutes, mais il y en a certaines <rire> que j'ai bien aimées. J'ai bien aimé le fait, hein, ça, c'est encore mon côté romantique, mais j'ai bien aimé quand Emma perd la mémoire et que se précipite pour aller lui redonner ce petit flacon ah bah là pour le coup appelle? tu peux dire que niveau romance ça y va hein, dans once upon a time ah et toi trois choses que j'aime à propos de la série bah moi j'aime la réécriture des contes c'est-à-dire que pour regarder quand même pas mal de Disney j'aime beaucoup la façon dont ils détournent l'univers tout en restant quand même un peu fidèle je pense par exemple à la reine des neiges qui était vraiment parfait à ce niveau là j'y avais même pas pensé mais oui c'est un très bon point j'aime beaucoup aussi le fait de voir toute la complexité qu'il y a derrière les méchants parce que malgré le fait que ce soit une série sur les contes de fées on a quand même une backstory qui est vraiment exploitée on arrive quand même à ces... S'attacher aux méchants et moi qui adore les méchants partout, mmh. j'avoue que je suis très très heureuse de ça. Et ouais, je peux dire que je pense que les relations amoureuses, je crois que c'est l'une des seules séries dont j'aime vraiment les relations amoureuses, les scènes qu'ils ont ensemble parce que je suis pas très. pas trop les bisous, les trucs d'amour, tout ça. <rire> Mais. On est tellement différents. Oui et pourtant on est meilleurs amis, cherchez à comprendre mais par exemple ouais les scènes entre Robin et Regina les moments Captain soit même les moments de non mais c'est toujours de... bien amené ça on peut pas on peut pas leur nier c'est toujours bien ils amené ils ont toujours des moments qui sont très beaux bon, après ils ont une bonne source aussi hein. les contes de fées c'est pas non plus euh... oui c'est vrai mais ils sont bien réalisés Ouais ah, non si si je, je, on peut pas leur enlever ça c'est vrai que c'est très bien amené et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment quelque chose qui est en parallèle de toutes les intrigues c'est à dire que c'est pas non plus omniprésent comme dans certaines séries où ça peut devenir vraiment euh... À vomir dans, dans cette série c'est vrai que ça arrive vraiment à des moments qui sont intéressants et tout et qui ça apporte vraiment quelque chose de limite à l'intrigue et ça c'est cool et la dernière question c'est les choses que vous attendez pour la prochaine saison <rire> moi j'aimerais bien qu'ils renouvellent un peu le tout euh, mais après il faut que ça soit vraiment bien fait il faut que ça ait un sens j'aime bien ta théorie en fait ce que j'expliquais à ma chère copine betty <rire> c'est que presque tous les personnages ont eu des enfants et le nom des enfants sont des noms de personnages de once upon a time par exemple l'enfant de, des charmines s'appelle Neil. ça pourrait nous donner une seconde génération si on fait un bond dans le temps et du coup nous faire une série sur ça. Sachant que moi j'aime bien ça mais je l'aime partout, c'est-à-dire que si on voit Jamie et toute la tribu dans les frères Scott je serais ravie aussi. Donc C'est une, une théorie que j'aime beaucoup pour la majorité des séries, je trouve ça vraiment très intéressant à suivre. Je pense que j'aime bien ça, j'aimerais euh, qu'il n'y ait pas de malédiction l'année prochaine, je pense que ce serait intéressant qu'il parte ailleurs, j'aimerais qu'il y ait un autre méchant crumple et j'aimerais que Zelena et Regina aient enfin une relation apaisée et harmonieuse. Moi j'aimerais personnellement que la saison 7 parce que je pense que ça sera la dernière de la série. J'aimerais a fini sans beauté, c'est-à-dire que je sais pas trop comment, mais j'aimerais bien que ce soit la meilleure de la série. <rire> Juste ça. Bon courage. Euh, j'aimerais un bel univers de contes de fées. Parce que je trouve que les saison 5 et 6, c'était pas la folie. Peut-être un retour tous à la soirée enchantée avec aussi Emma et on ouais, voilà, ils pourraient tous aller vivre là-bas, ça pourrait être intéressant aussi ouais. de, de voir comment, comment quelqu'un qui n'est pas du tout bah, princesse dans l'âme réussit à. Ou quelque chose d'hyper. Euh, je sais pas, d'hyper récent, imagine, ils arrivent tous à Zotopie, tu vois. Ah, ça ouais, serait ouais, trop oui. cool. J'y crois pas du Les animaux, ça va être très dur à reproduire. Ouais, c'est ce que, que j'allais dire au niveau FSP. Mais Vaiana, ce serait une très bonne idée. Je trouve que là, il y en aurait vraiment du potentiel. Ouais, bah oui, ça fait un peu penser à Rebelle des mers. Mais ce serait cool qu'il y ait Pocantas c'est mon Disney préféré et je trouve que. Bah, bah a quelque chose. Moi, j'aimerais bien hein, fin fermée surtout. Par exemple, j'ai été hyper frustrée de Devious Mates, Voilà, c'est une des séries que j'adorais et cet été, la série n'a pas été renouvelée. Je vais pas dire pour Mademoiselle qui est à côté, mais la fin est très, très, très ouverte. Tu savais sur quoi aller tourner la saison d'après. C'est hyper frustrant parce que du coup, on sait pas. Et je tu sais qu'il y a plein de séries qui finissent comme ça. Voilà, merci. et j'aimerais que ça soit pas le cas. Mais moi, de point de time, je pense que ça va être une marque qui va être reprise après. Moi, j'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Un Pas un revival, je pense un spin-off. ça peut être à envisager sur la chaîne, après faut savoir qu'ils ils ont pas un budget de fou donc euh, s'ils font un truc très élaboré ça risque de pas être très crédible parce que les effets spéciaux dans once upon time c'est quand même le premier point noir voilà ma Disney Army c'est tout pour cette vidéo tag once upon a time j'espère que ça vous aura plu et j'espère que tu as aimé qu'on discute de la série bah oui j'espère que vous m'avez bien vivi je vous allez forcément l'aimer Des commentaires pour me dire quelle série vous regardez, est ce que vous vous pensez de la série, ça serait super intéressant qu'on puisse débattre dans les commentaires. bon Et sur ce va Disney Army, prenez soin de vous, je vous aime et elle aussi Bisous bisous bisous